L'agriculture contractuelle en tant que modèle d'affaires inclusive, offre plusieurs opportunités aux producteurs, aux sociétés coopératives. C'est d'abord le marché, avoir accès à un marché sûr, un marché permanent dans le long terme. Deuxième chose, il donne aussi accès à un certain nombre de services, les services financiers, des services de formation, des services de mécanisation, tout un lot de services qui permet aux producteurs de pouvoir vendre un produit de qualité à l'acheteur. Il faut penser, euh, il faut comparer peut-être l'agriculture contractuelle avec les autres manières de s'approvisionner ou de vendre aux acheteurs. Ça c'est le marché au canton, donc il faut comparer ça et avec l'agriculture contractuelle on peut assurer une réduction des risques si ça marche bien et euh, de l'accès au marché des prix de l'approvisionnement mais aussi la réduction des pertes post-récolte, pourvu que c'est bien géré et bien planifié. Je pense que l'agriculture contractuelle est l'un des modèles les très innovateurs qui permettent aujourd'hui aux tout petits producteurs d'être inclus dans une chaîne de valeur où ils travaillent, mais ils savent qu'ils travaillent avec des partenaires qu'eux seuls ils ne pouvaient pas avoir s'ils si étaient seuls. Mais le fait qu'ils soient dans une chaîne où ils ont des partenariats avec des acheteurs, où l'acheteur peut également les aider, fournir des services, eux-mêmes ils fournissent leurs produits, Il offre vraiment une inclusivité aux petits producteurs. Et c'est une opportunité de marché, une opportunité de services rendus, une opportunité de qualité de produits mis sur le marché et beaucoup d'autres services dont le petit producteur peut bénéficier. Le principal facteur de succès, c'est la confiance. Entre les producteurs et les transformateurs, si on n'a pas la confiance au départ, ça ne marche pas. Le deuxième principal facteur de succès, c'est la formation. L'information et la formation à tous les niveaux, tout au long de la chaîne de valeur, pour garantir le succès des contrats. Effectivement, c'est, tel que dit, c'est très intéressant, mais ça nécessite du temps pour se construire. Et le temps, pourquoi Le temps pour construire une relation de confiance. Parce qu'il faut une vraie confiance entre L'acheteur qui reçoit les produits et les producteurs ou les groupes d'OP qui fournissent le produit. Donc, c'est un facteur clé, la confiance. Un facteur clé également, c'est qu'il faut qu'ils se partagent les risques. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Les principaux facteurs du succès, c'est une très bonne, je pense d'abord, une très bonne structuration qu'il faut déjà mettre en place. Il faut trouver non seulement les partenaires, comme je parle des partenaires, je parle déjà des producteurs, des unions de production sont prêts à suivre vos conditions, ça veut dire vous comprendre déjà le modèle et que vous pouvez avoir le même objectif. S'ils si produisent beaucoup et que nous on a un prix pour eux rémunérateur, ça veut dire un prix d'achat plus élevé que d'habituel, ils ont un avantage de vendre leurs produits avec nous. Les principaux facteurs de succès de l'agriculture contractuelle, c'est d'abord de bâtir sur des modèles qui existent déjà. Et il faut vraiment limiter le, le, le, le modèle d'affaires à des financements qui sont faisable et adapté à ces entreprises et à ces sociétés coopératives. Il faut qu'il y ait un engagement, un engagement et une forte motivation vraiment des parties prenantes pour l'agriculture contractuelle. Et Ce matin, nous avons discuté un peu des questions liées au diagnostic, parce qu'il faut une bonne diagnostic de base pour savoir quels sont les OPA qui doivent s'engager dans l'agriculture contractuelle. Ce pas tous les OPA qui peuvent s'engager. Donc, il faut trouver des opérateurs dynamiques qui sont prêts, motivés à s'engager dans l'agriculture contractuelle. Et aussi, pour terminer, je peux dire que, en fait, l'agriculture contractuelle, l'un des facteurs aussi de réussite c'est que il faudrait que les, les parties prenantes au modèle agricole contractuelle s'entendent vraiment chaque fois à respecter les, les clauses du contrat. Le risque, il euh, y en a de différents types. Le principal que je puisse voir, c'est le fait que euh, la contractualisation papier euh, n'est pas une tradition au sein de la, la société africaine. Il euh, n'y a pas beaucoup de valeur donnée à une signature, mais euh, on arrive quand même avec des formations et avec euh, de l'information à mettre en œuvre de vrais contrats. Au fait, la boutique comptable doit être sur un marché sûr. Si le marché n'existe pas, il n'y a pas d'agriculture contractuelle. Parce que c'est le marché qui assomme la valeur ajoutée. Ce qui est issu du, du, du modèle. Les risques aujourd'hui que nous avons, c'est que quand on parle de l'agriculture contractuelle, on voit beaucoup de préalables qui méritent d'être financés. Et aujourd'hui, c'est un challenge pour beaucoup qui voient c'est bon, mais comment on peut se lancer Donc un gros challenge aujourd'hui, c'est le financement de l'agriculture contractuelle. Et... Faire comprendre aux acheteurs, dans un compte d'exploitation bien détaillé, qu'il y a des profits, mais c'est des profits sur du long terme. Et donc, ça nécessite vraiment de s'investir. Donc, le challenge, c'est le financement et que chacun puisse comprendre son rôle réellement dans cette agriculture contractuelle. Je veux dire que le risque principal, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les échauffements climatiques. Le fait que les saisons de pluie, je veux dire, se décalent au fur et à mesure, n'est-ce pas apparemment deux mois, 45 jours et au-delà de ça, ça met beaucoup les investissements, surtout sur la production en risque. Ça, c'est le risque majeur. Et moi, je vois aussi qu'il faudrait qu'ils qu soient conscients que le risque existe et qu'ils puissent développer des mesures anticipatives. Il ne faut pas que c'est lorsque le risque survient qu'ils commencent à réfléchir. C'est-à-dire qu'ils peuvent déjà penser au risque possible, potentiel, par rapport au risque potentiel et les mesures potentielles qu'il faut déjà prendre de façon anticipative pour que, lorsque le risque est ils il puisse en trouver. Il faut aussi qu'ils développe aussi l'assurance, la, l'assurance à la base, parce que c'est ça qui permet aussi de minimiser aussi les risques liés à l'agriculture contractuelle. Il y a des besoins pour que les relations contractuelles puissent se réaliser. Si c'est par exemple les producteurs, ils ont besoin des financements pour produire les intrants, ils ont besoin des intrants pour produire, ils ont besoin, l'acheteur par exemple a besoin d'un financement pour collecter la production. Et ensuite, les services autour, les services de formation des producteurs, les services techniques, comment suivre pour que le produit soit de qualité, les services de communication, d'information entre les deux partenaires, tous ces services également ont besoin d'être financés. Il faut avoir encore une gestion de financement euh, professionnel, parce que la trésorerie... Le flux de trésorerie joue un rôle très exigeant pour les acheteurs et souvent ils ne gèrent pas bien parce qu'ils ne connaissent pas encore les besoins en préfinancement et en financement des opérations sur le terrain. Donc il faut vraiment développer un système de gestion assez sophistiqué. On a affaire à des chaînes très structurées. On a affaire a une augmentation du revenu du producteur parce que tout petit qu'il est, il a accès à des technologies de qualité, des semences, des intrants et il respecte des, les, les normes de qualité dont l'achat a besoin et donc il augmente la valeur du produit qu'il met sur le marché. Lorsque le modèle marche, ça génère des revenus pour les parties mais également pour toute la communauté qui sont intégrées. Les bénéfices sont énormes et ça permet aussi de sécuriser le marché. C'est bien gérer, bien faire, ça veut dire on a un producteur n'est-ce pas qui est heureux parce qu'il arrive à, à, à nourrir sa famille il arrive à envoyer ses enfants à l'école ça veut dire il peut en fait je veux dire réaliser ses besoins il travaille moins dur mais plus efficace nous aussi on peut aussi se sentir heureux non seulement on fait du bénéfice on a la facilité de pouvoir organiser structurer et aussi faire aussi des projections sur des années donc, on peut faire des bonnes marges et ça peut nous faciliter aussi après aussi encore à en agrandir fait, leur capacité et ou, éventuellement peut-être aussi aller à l'exploitation et faire baisser en fait, aussi le producteur, je veux dire, le consommateur final à pouvoir vraiment manger une bon, un bon riz, un bon riz de bonne qualité. Vous avez demandé les impacts qu'on a atteints jusqu'au jour depuis qu'on a développé euh, le, euh, la méthodologie de la GZ pour promouvoir l'agriculture contractuelle comme modèle d'affaires inclusif. Bon, C'est déjà au niveau de la GIZ que plusieurs types de programmes ont adopté l'approche. Ça commence avec euh, les programmes bilatéraux, euh, comme euh, dans l'agriculture, mais aussi euh, promotion du secteur privé. Ce sont les centres d'innovation verte, euh, ce sont les projets euh, de formation professionnelle, ATVET en anglais, ce sont des projets euh, régionaux comme euh, euh, Competitive Africa Rice Initiative, CARI. Euh, et euh, en parallèle, il s'est développé un intérêt aussi euh, chez d'autres partenaires euh, euh, bailleurs de fonds comme l'Agence française de développement. Euh, C'est au Maroc, par exemple, l'Agence nationale de développement agricole qui ont organisé une formation de leur staff, par exemple. C'est au Burkina Faso, Agra, Green Revolution in Africa. C'est au Burkina Faso, encore, euh, euh, anabel euh, les Belges. Et en plus, des bailleurs, il y a aussi un intérêt au niveau des sociétés, des acheteurs qui développent un intérêt et qui sont prêts déjà à payer aussi pour... Euh, les conseillers, les coachs, qui accompagnent le développement de leur système d'agriculture contractuelle. Bon, au Bénin, on a commencé l'agriculture contractuelle depuis 2016, mais nous avons commencé d'abord à clarifier le concept de base, parce qu'il faudrait que les gens comprennent de quoi il s'agit concrètement. L'agriculture contractuelle, c'est quoi Donc, On a fait des de formations au niveau macro, meso et micro, pour expliquer le concept, d'abord pour les gens comprennent de quoi il s'agit concrètement. Et ça a permis vraiment de clarifier désormais les différentes, je peux dire, sous-bassements de l'agriculture contractuelle. Et après ça, nous avons identifié, fait un diagnostic pour voir quels sont les besoins pour aller vers l'agriculture contractuelle. Euh, CARI a déjà facilité la contractualisation de pratiquement 50 000 résiculteurs. Euh, dont environ 40% sont des femmes. Avec Agra, l'agriculture contractuelle nous a permis de sécuriser beaucoup de technologies que Agra développe. Et donc l'agriculture contractuelle est venue comme un véhicule pour permettre de transporter cette technologie et d'avoir de l'effet sur les producteurs. Et donc, conforte également les institutions financières à venir travailler dans un cadre déjà où des acteurs s'entendent se des expériences. Il y a quelques entrepreneurs qui sont déjà prêts à payer pour ces coachs et c'est pour ça, bon, ça, ce que nous voulons atteindre, une euh, appropriation de l'approche par le secteur privé, par le secteur financier et là, on voit déjà quelques résultats.